se dire que euh, l'éducation, notamment en France, euh, doit être euh, 100% gratuite pour tout le monde. Moi, j'en rêve, hein, voilà. et je rêve même qu'on puisse payer les étudiants pendant leurs études. Bon. Euh, je crois simplement que là, on est au cœur d'un débat qui euh, nous échappe, nous, euh, donc sur ces sujets. Et euh, il serait certainement vain, je pense, hein, de... de de, de s'entêter en, en pensant que notre système éducatif, demain, évoluera vers ce qu'on appelle une totale gratuité pour, pour tout le monde. Euh, et, et je ne pense pas qu'on ait la maîtrise aujourd'hui d'un tel débat.